Bonjour et bienvenue chez Mooncard. Je suis Sylvain, responsable de compte et je vais vous présenter la gestion des dépenses dans notre solution. L'avantage de Mooncard est double. Tout d'abord pour l'utilisateur. A chaque paiement, la note de frais est pré-remplie, ce qui fait gagner en moyenne 2 à 3 heures par mois à chacun de vos collaborateurs. D'autre part, en tant qu'administrateur, vous disposez d'une solution qui centralise en temps réel l'ensemble des achats effectués. Dans l'onglet Toutes les dépenses, vous avez la possibilité de consulter et de modifier toutes les données de paiement de vos équipes. Vous pouvez aussi filtrer par dépense, par période, par nature, par code analytique ou par code affaires et en un clic exporter vos données. Dans tous les justificatifs manquants, Mooncard s'occupe déjà de relancer automatiquement les collaborateurs par email et par SMS. Au moment du paiement, le lendemain et toutes les sites. En tant que gestionnaire, vous pouvez relancer vous-même vos collaborateurs via un rappel email. Pour gérer les achats sur Internet, nous avons pensé à tout. Vous disposez d'une adresse mail, transférez vos revenus. Ces reçus sont automatiquement attachés à la dépense, cela vous évite tout votre client. Nous proposons qu'il 5 niveaux de validation, depuis le paiement, la validation du manager, la vérification administrative jusqu'à la comptabilisation. Vous disposez aussi d'écrans d'analyse, par exemple de synthèse de dépenses, de repas pour des diurétiques à restaurant ou, au besoin, d'un système de refacturation. Parmi les nombreuses fonctionnalités que nous ajouterons tous les mois, les fonctionnalités indemnités kilométrique et saisie manuelle vous permettront de gérer l'ensemble des dépenses professionnelles de votre société, qu'elles soient réalisées par carte ou non. Voilà, il ne vous reste plus qu'à commander et pour cela, rendez-vous sur mooncard.co